Et toi, pssst. oui, toi, t'es un prof d'histoire de secondaire 3? T'es prêt pour la rentrée? T'as toutes tes tâches, tes diaporamas, tes épreuves? Non? Alors tu dois rejoindre la communauté, communauté des enseignants d'histoire du, du Québec et, Québec et du Québec Canada. Canada. Cette communauté est composée de tous les enseignants de secondaire 3 du Québec qui enseignent le nouveau programme d'histoire du Québec et du Canada. Dans la communauté, les enseignants pourront trouver, mais aussi échanger, des, des activités, activités, des, des diaporamas, des, des examens, examens. des, des ressources, ressources variées comme, comme des vidéos, vidéos ou des sites, des sites Internet. Internet. Visitez le site éducation histoirequébec pour plus de détails.